Bonjour tout le monde, on va continuer nos cours sur l'anatomie du thorax par la deuxième partie qui consiste à l'anatomie du poumon et plèvre. Donc pour la, le cours précédent, on a décrit les différents constituants qui, euh, qui font le, le, le contenant du thorax, ça veut dire la cage osseuse qui est faite par le manubrium sternal, le corps sternal et la panice qui forment le sternum, les cartilages costaux ainsi que les arcs costaux. Et la partie postérieure qui est faite par la colonne vertébrale dorsale. Et on a dit que l'orifice supérieur du thorax, il est arbitraire, il est ouvert. Ça fait communiquer la région cervicale avec la région thoracique. Et l'orifice inférieur du thorax qui est large et qui est fermé par une cloison qui s'appelle le diaphragme. Ce diaphragme, il est percemé par des orifices qui sont principaux et d'autres qui sont accessoires. Donc on va prendre comme plan, donc après généralité, on va parler de ce qui est à l'intérieur du thorax. Donc on va parler de tout ce qui est appareil respiratoire, ça veut dire les poumons, ses morphologies externes, interne, sa vascularisation et ses rapports. Puis on va parler de la plèvre qui entoure le poumon qui entoure, et qui entoure la partie profonde de la cavité thoracique. Donc les objectifs du cours, Donc à la fin de ce cours vous devriez être capable de décrire les poumons, la morphologie, la segmentation ainsi que la vascularisation, comprendre la constitution et la position de la plèvre par rapport aux deux poumons. Donc, comme généralité, les deux poumons, on distingue trois régions dans le thorax. Donc, premièrement, le médiastin, donc la partie médiane qui s'appelle le médiastin, qui existe entre les deux poumons. Donc, on va parler du médiastin dans le troisième et le quatrième cours et les deux cavités pleuro-pulmonaires occupées par les poumons. Les deux poumons sont séparés par le médiastin, donc il n'y a aucune commun communication entre le poumon droit et le poumon gauche. Le sommet du poumon dépasse légèrement au-dessus de la clavicule, ce qu'on appelle le dôme pleural, et qui se situe au-dessus de, du plan de la clavicule. Donc, comme vous voyez ici, l'apex du poumon, ou le dôme pulmonaire, qui dépasse le plan de la clavicule qui est dessiné ici par ce trait oblique, les deux clavicules. Donc ce qui est important de savoir, donc tout ce qui est physiologie, donc c'est quoi le rôle exactement du poumon. Donc le poumon est l'organe où siège le phénomène, ce qu'on appelle l'hématose, donc c'est pas l'hémostase, c'est l'hématose, assurée par la membrane alvéolo-capillaire qui est interposée entre l'air inspiré qui existe dans les alvéoles, et par les son véhiculés, par la petite circulation. Donc, comme vous voyez ici dans le schéma, on a la cavité cardiaque. La, cavi la cavité cardiaque, est séparée en deux parties. Le cœur droit et le cœur gauche. Le cœur droit existe tout ce qui est son, plein de CO2. Le cœur gauche existe tout ce qui est sont oxygénés, pleins d'oxygène. Donc ici le le cœur droit, le cœur droit, il est fait par une oreillette droite et un ventricule. À gauche aussi une oreillette gauche et un ventricule. Alors tout ce qui sont plein de CO2, il est véhiculé des tissus vers l'oreillette droite par les deux systèmes. 20 caves supérieures et 20 caves inférieures. Lorsque le sang qui est véhiculé vers l'oreillette, il passe vers le ventricule. Et puis le ventricule, comme une pompe, il va le pomper vers l'artère pulmonaire, les deux artères pulmonaires droite et gauche. Le poumon, il va recevoir le sang plein de CO2 des deux artères pulmonaires. Il va faire ce qu'on appelle l'hématose il va produire un sang qui est plein de CO2, d'oxygène, pardon. Donc, le poumon va recevoir du sang plein de CO2, il va faire l'épuration, la filtration, ce qu'on appelle l'hématose, et il va produire un son plein d'oxygène. Ce sang plein d'oxygène, il sort des poumons à travers les veines pulmonaires et il va être véhiculé à l'oreillette gauche c'est comme un collecteur qui va collecter tout le sang oxygéné il va traverser de l'oreillette vers le ventricule gauche qui va le pomper vers l'aorte pour aller vers les différents tissus l'anatomie du poumon donc les poumons sont les organes de la respiration les poumons sont des organes qui sont pairs. On a un poumon droit et un poumon gauche. Ils occupent latéralement la cage thoracique. Donc, leur forme. Les, formes ont la forme, les poumons ont la forme d'un demi cône comme vous voyez sur le schéma. C'est un demi cône À base inférieure et à un sommet supérieur. Ils mesurent environ 20 cm de hauteur, 20 cm d'épaisseur. Et 10 cm de diamètre transversal. La coloration, il faut savoir que la coloration normale du poumon chez un sujet jeune, jeune non tabagique est, un, est une coloration qui est rosée et brillant. Le poumon il est rosé et brillant et il est tacheté de dépôt de, de pigmentation un peu noirâtre qui est dû à tout ce qui est phénomène de pollution le tabagisme passif, la pollution de CO2. Le poids, le poumon droit, il est un peu plus gros et un peu plus lourd que le poumon gauche. Il pèse 700 g par rapport au poumon gauche qui pèse 600 g. Voilà. Le poumon gauche, il est, il est, pardon, les poumons, ils sont de couleur rose brillant. Tacheté par des pigmentations un peu noirâtres qui signifie le dépôt des différents polluants atmosphériques vers la périphérie du poumon. Et puis, l'air est pollué, puis plus on trouve ces dépôts noirâtres qu'on appelle l'anthracose. Ça, c'est juste une différence entre un poumon chez un tabagique avec le dépôt de différents constituants du tabac vers dans le poumon et un poumon qui est non tabagique. La consistance, donc le poumon est d'une consistance qui est molle et spongieuse. Schématiquement, le poumon apparaît constitué de ramifications de l'arbre bronchique depuis le île jusqu'à la périphérie. D'une part, donc il est formé par la ramification de l'arbre bronchique, par la trame vasculaire fonctionnelle qui font la fonction du poumon comme on l'a décrit précédemment, les veines pulmonaires. Et les artères pulmonaires. Et il est formé aussi par un tissu conjonctivo élastique constituant la charpente fibreuse entre ces différents éléments. La configuration externe, donc on peut décrire au poumon trois faces, trois bords, une base et un sommet. Donc trois faces, face antérieure, la face postérieure en arrière, en arrière la face inférieure, un bord antérieur, un bord postérieur et un bord inférieur. Une base et un La face costale, c'est celle-là, est latérale, lisse et convexe, moulée sur la paroi thoracique. Elle est recouverte par la plèvre costale et interrompue par les sussures interlobaires. Donc à droite, on peut décrire deux cissures. La grande cissure, c'est celle-là qui est oblique en bas et en avant. Et par la petite cissure qui est horizontale. À gauche, on va décrire une seule cissure. On ne parle pas de grande et petite, on parle de la cissure. Une seule cissure qui sépare deux lobes, un lobe supérieur et un lobe inférieur. Alors que dans le poumon droit... On trouve un lobe supérieur séparé par le, le lobe moyen par la petite susurre et un lobe inférieur qui séparé de deux lobes supérieur et inférieur, et, et moyens par la grande La face médiastinale, qui est calée ou bien plaquée contre les éléments de médiastin, il est sensiblement plane et présente à sa partie médiane une dépression cratériforme qui prend la forme d'une raquette, qui est, voilà la raquette, avec le poignet ici de la raquette, et cette dépression cratériforme, il correspond au hile pulmonaire. Le hile pulmonaire, c'est là où vient rentrer les différents éléments de pédicule pulmonaire, ça veut dire l'artère pulmonaire et la branche, souche, et il va sortir d'autres éléments, ça veut dire les veines pulmonaires. La face diaphragmatique qui est inférieure, il correspond à la base. Elle est concave, elle est moulée sur le diaphragme et séparée du diaphragme par la plèvre diaphragmatique. Alors que l'apex, le sommet, on a dit, il dépasse la clavicule en haut et on appelle ça le dôme ou bien le sommet du poumon. Les bords, on a un bord qui est antérieur sépare la face costale de la face, de la face médicinale. Un bord postérieur sépare la face costale aussi, postérieure et la partie et la face médicinale. Et un bord inférieur qui est circonférentiel et qui délimite la face diaphragmatique. Alors, il faut savoir que la segmentation du poumon... Elle est différente du poumon droit par rapport au poumon gauche. On a dit que le poumon droit il est fait par trois lobes. Lobe supérieur, lobe moyen et lobe inférieur. Alors que le poumon gauche, on trouve juste deux lobes un lobe supérieur. Voilà le schéma qui montre la, la, la, la segmentation en lobe des, des poumons. Alors je parle bien d'un lobe, le lobe, pas le lobule. Jusque là, je parle du lobe. Donc, ici, on voit la grande cessure qui sépare d'une part le lobe inférieur, d'autre part le lobe supérieur et moyen. Alors que la petite cessure, elle sépare le lobe supérieur par rapport au lobe inférieur. Ça, c'est à, à droite aussi. Alors, face, ça, c'est la face costale, ça veut dire qui est, qu est moulée sur les côtes. Alors, face médiacinale, là où il y a le là où il y a le médiastin. On trouve aussi la grande cessure avec l'aube inférieur, l'aube supérieur, l'obe moyen, et la petite cessure, l'aube moyen. Alors, restons toujours sur le poumon droit. Chaque lobe, est segmenté par, c'est pas par des cessures, mais on peut le segmenter d'une manière anatomique, en un certain nombre de segments. Donc déjà, le poumon on peut dire qu'il y a trois lobes. Chaque lobe, on décrit un certain nombre de segments. Alors ça, c'est le lobe supérieur. On décrit trois segments. Segment apical, segment ventral, segment dorsal. Le Lobe moyen, on décrit un segment latéral et un segment médial. Médial, ça veut dire interne. Et la latérale, ça veut dire externe. Alors, alors que le lobe inférieur, on décrit un segment apical, on donne aussi le nom de segment de Nelson, Nelson avec N, et une pyramide basale, où on trouve un segment qui est paracardiaque, un segment ventrobasal, latérobasal et dorsobasal. Donc Le, le poumon droit, on trouve trois lobes. Chaque lobe, on trouve un certain nombre de segments qui sont très importants à savoir. Le poumon gauche, on a dit, on trouve que deux lobes, le lobe supérieur, le lobe inférieur, séparé par une fissure. Chaque lobe à gauche, est fragmenté ou bien segmenté par un certain nombre de segments. Le segment apical, le segment dorsal, le segment ventral, le segment crânial et le segment caudal. Et... Ça pour le lobe supérieur. Pour le lobe inférieur, c'est la même segmentation que le lobe inférieur droit. Ça veut dire un segment apical du lobe inférieur, ou bien le segment Nelson. Un segment paracardiaque, parce qu'il est moulé, il est en rapport avec le cœur. Il est collé contre le cœur. Un segment ventrobasal, latérobasal et dorsobasal. Et tous ces segments, et le segment 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 10, on donne le nom de la pyramide. Alors, d'où sort de cette segmentation du poumon Pourquoi on donne un certain nombre de lobes et un certain nombre de segments à chaque poumon Pourquoi Parce que normalement, la trachée, lorsqu'ils viennent, la trachée, c'est le conduit aérien qui ramène l'air de l'extérieur et qui fait rentrer l'air vers les deux poumons. Alors la trachée, lorsqu'il vient dans le médiastin, il va se séparer en deux branches. Et on appelle ça les branches principales ou bien les branches souches. On a deux poumons, ça veut dire la branche. On aura deux branches. Une branche droite, principale droite. Une branche principale gauche, pour le poumon gauche. Restons à droite. La branche souche droite ou bien la branche principale droite. On a combien de lobes à droite On a trois lobes. Ça veut dire la branche souche, il a intérêt à se diviser en trois branches lobaires. La branche lobaire supérieure, la branche lobaire moyenne et la branche lobaire inférieure. Parce qu'on a trois lobes au niveau du poumon droit. Alors que la branche principale gauche, combien on a de lobes à gauche On a juste deux lobes. Ça veut dire la branche souche, il va se diviser en deux branches, deux branches lobaires. La branche lobaire supérieure, la branche lobaire inférieure. Revenons ici à la branche lobaire supérieure droite. Combien on a de segments dans le lobe supérieur droit On a trois segments. Donc, cette branche lobaire va se diviser, se diviser en trois branches segmentaires. Une apicale, une dorsale, une ventrale. Combien de segments on a dans le lobe moyen On a deux segments. Un segment latéral et un segment médial. Combien on a de segments dans le lobe inférieur On a le nelson, c'est le segment apical du lobe inférieur. On a la paracardiaque, l'atérobasale, euh, pardon, ventrobasale, l'atérobasale et dorsobasale. A gauche, on a dit qu'on a deux lobes, ça veut dire branche lobaire supérieure, branche lobaire inférieure. La branche lobaire supérieure va se diviser en 5, parce qu'on a cinq segments dans le lobe supérieur. Apical, ventral et dorsal. Et on a aussi deux autres qui sont la caudale et l'apical et l'inférieur. La caudale et l'apical. La la Alors que la segmentation de la lobaire inférieure gauche... C'est la même que la segmentation de la lobaire inférieure droite, ça veut dire une branche segmentaire. Là, on parle de segments. La branche segmentaire apicale du lobe inférieur, c'est la branche de Nelson, et puis paracardiaque, ventrobasale, latérobasale et dorsobasale. Donc le parenchyme pulmonaire elle est segmenté en éléments de plus en plus petits accompagné de divisions branchiques vasculaires et nerveuses se réduisant également l'ensemble forme un arbre donc ces divisions de l'arbre branchique ça pourquoi on parle de l'arbre branchique c'est parce qu'il est comme une segmentation d'un arbre chaque segment de chaque lobe donc si on prend une, une branche du segment et divisé en ont un grand nombre d'éléments qui est une branche sous-segmentaire puis il se divise puis il se divise puis il se divise en éléments de plus en plus petits, de plus en plus petits, jusqu'à ce qu'il donne une branche toute petite qui va rentrer dans ce qu'on appelle le lobule pulmonaire pas le lobe le lobule ça veut dire un tout petit fragment du poumon un tout petit élément de poumon qu'on appelle le lobule pulmonaire et qui est l'unité fonctionnelle respiratoire. Pourquoi on parle de l'unité fonctionnelle Parce que c'est là où il se fait la fonction du poumon. Voilà la division branchique. On a dit la branche principale, ou bien la branche souche. Il donne des branches lombaires, puis des branches segmentaires, puis des branches sous-segmentaires, des branches de plus en plus petites, jusqu'à des bronchioles terminales, des bronchioles respiratoires, et puis des pardon. L'artère pulmonaire aussi va venir pour se diviser en éléments plus petits, plus petits, plus petits. Ils suivent la division bronchique. Chaque fois que la branche se divise, l'artère pulmonaire se divise. Donc, à la partie terminale, ça veut dire vers le, le lobule de Milner, on trouve une branche lobulaire, toujours lobulaire, pas lobaire, lobulaire, accompagnée d'une artère lobulaire aussi. L'artère lobulaire va suivre la division bronchique. À chaque fois que cette branche lobulaire se divise, elle va donner des bronchioles terminales, ça veut dire des artères terminales, des bronchioles respiratoires, des artères respiratoires. Et puis, lorsqu'on a des alvéoles à la fin, des sacs alvéolaires, l'artère pulmonaire va donner aussi des tout petits éléments qui sont... Microscopique, ce qu'on appelle les capillaires, les capillaires artériels qui vont entourer ces alvéoles et qui vont être séparés des alvéoles par une membrane qu'on appelle la membrane alvéolo-capillaire. C'est là où se fassent les échanges gazeux entre un milieu qui est plein de gaz, les alvéoles, et avec des capillaires artériels qui sont pleins de CO2 parce que l'artère pulmonaire véhicule les CO2 qui viennent des cavités droites du cœur. Donc le CO2 passe des capillaires artériels vers les alvéoles pour qu'il soit expiré vers l'extérieur. Lorsque là on fait l'inspiration, on va rentrer de l'oxygène qui vient vers la fin vers les alvéoles. On a d'autres capillaires que sont des capillaires veineux qui entourent aussi les alvéoles, séparés des alvéoles par une membrane aussi c'est la membrane alvéolo-capillaire et par gradient de pression l'oxygène passe des alvéoles vers les capillaires veineux. Ces veines vont sortir du lobule de Milner pas au niveau du centre mais au niveau du périphérie. Et les éléments qui sont au centre sont les deux, la branche lobulaire, l'artère lobulaire. Alors que le veine lobulaire, il sort du lobule vers la périphérie du lobule et pas vers le centre de l'obule. Et cet ensemble, on nomme ça l'unité anatomique ou bien morphologique, c'est le lobule de Milner, de Miller. Voilà, c'est juste pour vous schématiser un petit peu les alvéoles, les sacs alvéolaires qui sont entourés par des éléments qui sont artériels, les capillaires, et des éléments qui sont des capillaires veineux aussi. Et voilà les capillaires qui entourent les, al les alvéoles et c'est là où se fait l'échange alvéolo-capillaire à travers la membrane al alvéolo-capillaire. Et cet ensemble, capillaire, alvéole, membrane alvéolo-capillaire, font l'unité fonctionnelle du poumon et pas morphologique. Morphologique sur le lobule de Miller. Alors que l'unité fonctionnelle, c'est cet ensemble qui fait des capillaires, des alvéoles et de la membrane alvéolo-capillaire. Il faut savoir que la surface estimée chez l'adulte, c'est une grande surface, c'est 70 à 90 mètres carrés en moyenne qui présente au cours du vieillissement une réduction de ses capacités d'échange. Ça veut dire que la, le, le, le, le, le, le, la, le, la quantité, ou bien si, si je peux dire le métrage des échanges gazeux entre les alvéoles et les capillaires, ils sont en moyenne de 70 à 90 mètres carrés chez la tour. Voilà une autre image des rapports entre les alvéoles, les sacs alvéolaires et la membrane alvéolaire. Voilà aussi. Donc ça, c'est juste un schéma sur le plan histologique pour savoir un petit peu la, les constituants de la paroi branchique de la, du centre vers la périphérie. Voilà. Donc, l'appareil respiratoire, il est fait par une division de la branche principale qui va se diviser 15 fois. Donc ça, c'est le premier. Deuxième division, troisième division, quatrième division, et puis, et puis, et puis, jusqu'à la quinzième division qui fait, ici, les branches lobulaires. Là, maintenant, on va parler de la vascularisation. Donc, le pédicule pulmonaire est constitué par l'ensemble des éléments qui se rendent au poumon et qui en sortent. Et là, on fait constitué de deux systèmes. Alors là, il faut se concentrer. Un système qui est fonctionnel, et le mot fonctionnel, c'est important de le savoir, fonctionnel parce qu'ils font la fonction du poumon. La fonction du poumon, on a dit, c'est quoi C'est l'hématose. Donc déjà, si on peut réfléchir, l'hématose, il a besoin de quoi Il a besoin d'un conduit aérien. Et un conduit aérien, c'est quoi c'est ce la, la branche il a besoin d'un élément vasculaire qui ramène le, le sang plein de CO2 c'est l'artère pulmonaire et on a besoin des éléments qui vont récupérer le sang plein d'oxygène du poumon vers le cœur. ce sont les deux veines pulmonaires c'est ça la fonction du poumon donc le système fonctionnel il est fait par quoi il est fait par quatre éléments premièrement la branche souche, ou bien la branche principale qui ramène l'air, l'artère pulmonaire qui ramène, oxygène, euh, pardon, qui ramène de sang plein de CO2 et les deux veines pulmonaires qui vont acheminer le sang épuré, filtré au niveau du poumon, enrichi par l'oxygène au niveau du poumon, du poumon vers le cœur. Ce sont les deux veines pulmonaires, parce qu'on a deux veines de, à chaque poumon. On a deux veines, veine pulmonaire supérieure, veine pulmonaire inférieure, qu'il soit à droite, qu'il soit à gauche. De chaque côté, on a une bronche souche, une seule artère et deux veines. Ça, c'est le système fonctionnel. Alors que le système nourricier, et le mot nourricier aussi, il est très important, il a pour rôle de quoi Il a pour rôle de nourrir. Nourrir le poumon, nourrir les différents éléments qui sont à l'intérieur du poumon. Donc, ils ne sont pas là pour faire la fonction du poumon, mais ils sont là pour nourrir le poumon. Donc, et les il innervent le poumon, comprenant les artères. Alors là, il faut se concentrer, ce ne sont pas des artères et veines pulmonaires, ce sont des artères et veines branchiques. Ils sont là pour nourrir la bran les branches, parce que le poumon il est fait par une ramification des branches. Et les branches, ils ont besoin de nutrition, et elle est acheminée par ce qu'on appelle un système branchique, c'est l'artère, les artères et les veines bronchiques et des nerfs. Voilà, donc le système fonctionnel, il est fait par l'artère pulmonaire droite, qu'on a dit qui va suivre la division branchique à chaque fois que la branche se divise. Branche lobaire, artère lobaire. Branche lobaire, artère lobaire. Branche segmentaire, ici, artère segmentaire. Et puis il va se diviser aussi comme la branche. Et on a deux artères, l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire. Les veines pulmonaires, comme vous voyez à droite et à gauche, on a deux veines pulmonaires qui vont recevoir tout le sang qui vient plein d'oxygène pour le ramener à travers la veine pulmonaire supérieure, la veine pulmonaire inférieure. Ça c'est à droite, la veine pulmonaire supérieure à gauche, la veine pulmonaire inférieure à gauche, qui vont ramener tout ce sang vers l'oreillette gauche. Et par, bien sûr je parle toujours du pédicule, et par les deux branches principales, ou bien la bronze souche, branche souche droite, branche souche. Donc du coup, vers le pédicule pulmonaire, et on a dit la face médicinale, là on trouve la dépression, cratériforme qui correspond au hile pulmonaire, il vient s'épanouir ces quatre éléments, la branche souche, l'artère pulmonaire, la branche souche droite, l'artère pulmonaire droite, la veine pulmonaire supérieure droite, la veine pulmonaire inférieure droite. À gauche, la branche souche gauche, l'artère pulmonaire gauche, la veine pulmonaire supérieure gauche, la veine pulmonaire inférieure gauche. Ça, c'est le système fonctionnel. Alors, le système nourricier, il est fait par quoi Il est fait par des artères branchiques, des, des veines branchiques, des nerfs et des lymphatiques, qui sont là, pas pour, la, pas pour faire la fonction du poumon, mais pour nourrir le poumon, pour nourrir les branches. Alors que le poumon gauche... On trouve aussi la dépression cratériforme qui correspond au hile pulmonaire. On trouve aussi une partie postérieure, c'est la branche souche, ou bien la branche principale. Partie antérieure faite par deux éléments, comme à droite. L'artère pulmonaire gauche, la veine pulmonaire supérieure gauche. Et là, une, part, une région inférieure est faite par la veine pulmonaire inférieure. Voilà. Disposition de... Les différents éléments qui se trouvent au niveau du pudicule pulmonaire, au niveau du heel pulmonaire, la branche, souche, l'artère pulmonaire, la veine pulmonaire supérieure et là la région inférieure qui est faite par la veine pulmonaire inférieure. Donc les rapports, le poumon, il répond en dedans au médiastin par sa face médiasinale, en dehors à la paroi thoracique avec la, le gris costal, en bas par le diaphragme, en haut par le supérieur du thorax. Alors, concernant la plèvre, la plèvre c'est quoi On a dit que la plèvre il est constituée par deux fouillés, deux membranes qui correspondent à la plèvre. Déjà, une membrane qui tapisse la face profonde de la cavité thoracique des côtes. Les côtes ils sont là. Une membrane qui tapisse la face profonde des côtes, qui est la plèvre paritale, son rapport avec la paroi paritale, qui tapisse la face Profonde de la cavité thoracique. Voilà, et ça. Là. Et là. Et par une plèvre qu'on appelle une plèvre viscérale, qui tapisse la face superficielle du poumon. Et on appelle ça la plèvre viscérale. Alors, c'est la même plèvre. C'est juste, il a deux membranes. Il a deux feuilles. D'accord la plèvre paritale lorsque cette plèvre paritale il tapisse la face profonde des côtes on parle de la plèvre paritale costale et c'est la même qui vient ici pour tapisser la face superficielle du diaphragme et on parle de la plèvre paritale diaphragmatique donc c'est la même plèvre vous voyez ici, il se continue la plèvre paritale costale et puis Lorsqu'il tapisse la face profonde du médiastin, on parle de la plèvre paritale médiastinale. Et c'est la même plèvre qui prend un seul nom, c'est la plèvre paritale. J'ai juste trois segments, diaphragmatiques, costales et médiastinales. La plèvre viscérale, ou bien le feuillet viscéral de la plèvre, il tapisse la face, profonde, la face superficielle du poumon, il va rentrer dans les cessures. L'espace entre la plèvre viscérale et la plèvre paritale. C'est un espace qui est virtuel. Ça veut dire que c'est un espace qui n'existe pas. Deux membranes qui sont collées une contre l'autre. Voilà. C'est juste pour vous dire ici la plèvre paritale, la plèvre médicinale, paritale médicinale, la plèvre paritale costale et la plèvre paritale diaphragmale. Alors, là, au niveau de la plèvre paritale, ça, la plèvre paritale costale, parce qu'il tapisse la face profonde des côtes, la plèvre paritale diaphragmatique. Lorsque cette plèvre paritale, ici, costale, pour devenir diaphragmatique, il va former un cul de sac. Ce cul de sac ici, ou bien un récessus, c'est un cul de sac. On parle d'un cul de sac costaud par rapport aux côtes diaphragmatiques. Là, au niveau des médecins, là c'est le sternum plèvre Paritale médiasinale, plèvre paritale diaphragmatique. Il va former aussi un angle, bien un cul de sac ou bien un récessus. On parle de le récessus médiacinale diaphragmatique. Ce sont juste des angles faits par la même plèvre paritale. Voilà une image de la plèvre paritale. Ça, ce sont les côtes. D'accord C'est une image par thoracoscopie. Ça veut dire par visualisation. Par caméra à l'intérieur de la cavité thoracique on trouve ici les côtes donc cette plèvre qui tapisse la face profonde de la cavité thoracique il s'appelle la plèvre parietale là le poumon voilà aspect rosâtre brillant avec parsemé par des points noirâtres cette plèvre qui est transparente qui tapisse la face superficielle du poumon on parle de la plèvre parietale euh, par, euh, la plèvre viscérale cette plèvre viscérale par rapport à la plèvre paritale, le poumon, il est collé contre la paroi. Ça, c'est pathologique. Ça, il y a de l'air à l'intérieur. Mais c'est une... Cette plèvre viscérale, normalement, elle doit être collée contre la plèvre paritale. Il n'y a pas de espace entre cette plèvre-là, entre le poumon et entre la cavité thoracique. Lorsqu'il n'y a pas de, de cavité entre cette plèvre paritale et cette plèvre viscérale, il y a ce qu'on appelle la pression négative négative à l'intérieur. Donc du coup, cette plèvre viscérale est en contact permanent avec la plèvre paritale par une pression négative, négative qui règne à l'intérieur, entre ces deux feuillets de la plèvre. Il ne devient pathologique, ça c'est pas très important à savoir, il ne devient pathologique que lorsqu'il y a du liquide ou bien de l'air à l'intérieur. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer, sinon on va essayer de faire des cours de, voilà, de ce qu'on appelle, de presque des, des, des, des travaux pratiques ou des trucs comme ça, de révision, et euh, en direct, comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez me les euh, dans le cours prochain, on va parler de Médiacin, qu'on va le partager en deux, euh, médicin antérieur et moyen, et puis le médiasin postérieur. Voilà, au revoir et à la prochaine fois.